Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. J'enregistre une petite vidéo très courte, euh, sous l'égide de nos chers amis de Bercy, pour vous raconter un petit truc qui sera pas très long, mais que vous pouvez être certain que eux ne vous raconteront jamais. Je voudrais revenir un tout petit peu sur, bien évidemment, la crise bancaire actuelle et euh, l'espèce de, de, de dissonance qu'il y a, euh, qui est que bah, on s'est bien rendu compte euh, avec ce qui en fait une sorte de faillite de crédit suisse qui était repris en, en toute urgence et contre son gré par l'UBS, et que le Crédit Suisse était, avait un mercredi euh, un bilan euh, qui était tout à fait approuvé par les autorités, passait les stress tests, euh, euh, satisfaisait absolument euh, tous les ratios de liquidité, tous les trucs de bal 3. Le lendemain, on est obligé de lui faire une ligne de crédit de 50 milliards, et à la fin du week-end, euh, la ligne de 50 milliards est devenue 100 milliards, et ils ont été rachetés en toute urgence par l'UBS pour que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui les rachète à leur place. Euh, or, bien évidemment, pendant tout ce moment-là, euh, tous nos chers amis banquiers, euh, ministres et autres comme Bruno Le Maire euh, n'ont pas arrêté de vous dire « calm down, calm down, tout va bien, tout est très solide chez nous ». Et, effectivement, si vous leur demandez comment, quoi, qu'est-ce euh, et si, par exemple, vous ouvrez euh, le rapport annuel d'une de, de, grande banque, ben, ça n'a pas l'air mal comme ça. Euh, et, et là, il y a un loup que je voudrais lever. Sauf que si vous ouvrez, par exemple, euh, le rapport annuel de la, BNP de la BNP Paribas, vous trouverez dans les premiers chiffres, au tout début du rapport, le document d'enregistrement universel, c'est comme ça qu'on dit, euh, vous trouverez le produit net bancaire. Et puis, alors vous trouverez un produit net bancaire, un peu plus de 50 euh, milliards d'euros, et ensuite, vous verrez un résultat d'exploitation qui est de à peu près 15 milliards, enfin en gros, vous avez une trentaine de pourcents de, de, de, de, de, de résultats de, de, de, bruts d'exploitation, ce qui est absolument pas dégueu. Vous pourrez dire, mais ces gens vont quand même bien, ils ont gagné 16 milliards euh, cette année, c'est quoi le problème et, euh, effectivement, c'est euh, toute la communication euh, qu'on vous sort tout le temps, euh, « Regardez, euh, on fait plein d'argent, euh, d'ailleurs vous nous le reprochez suffisamment, euh, qu'est-ce que vous nous emmerdez ?» Eh bien, je prétends, je ne sais pas, je prétends, j'affirme euh, que, euh, paradoxalement, ces banques sont obligées de gagner, de, de, de forcer tout cet argent sur votre dos, hein, en, en, en, en vous prenant des frais pas possibles, notamment, euh, parce qu'elles sont, par ailleurs, dans la mouise la plus totale, sauf qu'on ne regarde pas au bon endroit. Parce que, bien évidemment, une banque, ce n'est pas exactement une entreprise comme une autre. Quand ces gens euh, vous donnent euh, leur PNB, donc leur produit net bancaire, euh, ils font en fait euh, tout l'argent qu'ils gagnent euh, sur l'intermédiation, euh, tous les, les frais qu'ils prennent et tous les pourcentages qu'ils prennent euh, dans leur activité. Euh, et donc c'est tout ce qu'ils gagnent euh, sur ce qu'ils vous vendent. D'accord Et puis après... Ils vont, on va avoir un coefficient d'exploitation, et ce coefficient d'exploitation, lui, est, on déduit toutes les charges de personnel, euh, le, tout, toutes les charges habituelles d'une entreprise. Sauf que quand on, fait ça, et, et donc quand on fait ça, on se rend compte que la BNP a un très bon coefficient d'exploitation, je ne sais pas été le chercher en particulier celui-là, mais surtout que... Les grandes banques européennes, les 50 plus grandes banques européennes, ont euh, un, un coefficient d'exploitation de euh, 63% en 2022. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils dépensent 1 euro, ils gagnent 63 centimes. À chaque fois qu'ils qu dépensent 10 euros, ils vont gagner 6,30 euros de marge en plus des, des 10 euros. Donc, c'est un business qui marche bien a priori. Sauf qu'ils ont juste oublié un seul truc. C'est que... Ben, euh, comme dans, dans toute affaire, eh bien, vous avez des coûts euh, de produits, des coûts de matière, vous avez une matière que vous transformez ou un produit que vous achetez et que vous revendez. Et quelle est la matière première de la banque Quelle est la matière que la banque va, pas la matière première, quelle est la matière que la banque vend en, en premier, la matière essentielle C'est le crédit. Alors, on dit souvent que le crédit, euh, les banques le créent de toutes pièces, et donc quand elle vous fait un crédit, elle marque juste qu'il y a un truc sur une ligne de compte, et puis l'argent est créé magiquement. C'est vrai, mais c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça, et là on revient à ces fameux ratios de liquidité pour avoir le droit de créer euh, de tous ces crédits, il faut que la banque ait quand même certaines assurances, et ce sont ces fameux fonds propres. Il faut que les actionnaires de la banque et euh, un certain nombre d'autres partenaires aient mis suffisamment d'argent pour couvrir les risques si jamais le crédit que la banque émet n'est pas remboursé. C'est comme ça que fonctionne une banque. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est que, euh, si vous, vous, si vous ne comprenez pas ça, euh, bah c'est un petit peu comme si vous disiez que le magasin de chaussures gagnait plein d'argent si vous enleviez son coût d'achat des chaussures. C'est stupide. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Alors c'est sûr que de la banque c'est un peu bizarre parce que le, le, le, le, ce qui permet à la banque de créer son produit, ce, ce sont ses fonds propres, c'est son capital. C'est comme ça. Et ça, c'est là où ça devient chaud. Alors quand vous regardez la BNP. Elle vous donne, pareil, dès la première page, le rendement de ses fonds propres. Elle vous dit « Ah non, nous on a des fonds propres qui ont un rendement de 10%, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, mais on a beaucoup plus de mal à lui trouver le coût de ses fonds propres. Combien est-ce qu'elle doit payer son actionnaire Combien elle doit payer tout un tas de gens pour que ces gens acceptent de lui confier leur, de, de, de lui confier leur argent ?» Et c'est là où ça se corse. Bien évidemment, ce chiffre-là, il ne vous le donne pas. Vous le donne, enfin, il, on peut le reconstruire à partir du rapport annuel, j'ai regardé rapidement, je n'ai pas regardé deux heures, mais il n'apparaît pas aussi clairement que tous les bons chiffres positifs. En revanche, on peut le reconstruire assez facilement. Et, euh, et, et, mais ça, bien évidemment, les mecs derrière, ils ne vont pas vous le dire. Et il y a des gens qui font ça, et les gens qui font ça, c'est euh, un cabinet de conseil euh, auprès des banques en plus. Hein, donc euh, les gars, ce n'est pas exactement, euh, pas exactement euh, désénervé. Euh, donc euh, un grand cabinet de conseil financier, de conseil bancaire, pardon, qui s'appelle, Alors le, ils n'ont pas un nom très beau pour en français, ils s'appellent ZEB. Et donc, le cabinet ZEB, tous les ans, est fait, c'est la grande euh, European Banking Study, et donc dans son étude des banques, il, il calcule notamment eh bien euh, le rendement du capital, euh, le, le coût du capital et le rendement du capital pour les 50 plus grandes banques européennes. Alors, ils ne font pas ça euh, pour chaque banque, ils le font ça pour les 50. Et donc, dans l'ensemble des 50 banques européennes, donc sur le rapport 2022, donc à partir des chiffres 2021, vous avez en moyenne 8, euh, à peu près 8,5% de rendement des fonds propres, mais vous avez un coût des fonds propres de 12,5%. Ça veut dire qu'à chaque fois que la banque euh, doit payer pour avoir des fonds propres, eh bien, elle perd de l'argent et elle perd énormément d'argent. Elle perd 4% sur ses fonds propres euh, en 2021, les 50% plus grande banque européenne en moyenne. C'est absolument monumental, c'est monstrueux. C'est ce qui avait fait dire, euh, il me semble, à un sous-directeur euh, de la Banque de France, je retrouverai son nom un jour, euh, que c'était quand même pas possible d'avoir un secteur entier euh, qui fonctionnait à perte. Ben c'est ça ce qu'il voulait dire. Les gars, ils ont beau avoir un produit net bancaire faramineux, ils ont beau avoir un résultat d'exploitation extraordinaire, ce qui, d'ailleurs, euh, on pourrait se limiter à ça si on était uniquement sur de la banque de détail. Mais là, dans la mesure où vous avez la banque d'affaires qui mélangeait à tout ça, hein, je vous rappelle que la fameuse loi de séparation bancaire euh, de Hollande et Sapin euh, est une vaste fumisterie et qui mériterait d'aller en prison pour ça, parce que c'est mal. Euh, mais bref, euh, je suis pas juge. Euh, et donc, vous vous rendez compte que, eh ben, le, le, le coût du capital, euh, le capital est dévisité. Les gens, mais structurellement, ça allait en 2022, ça allait en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, bon, ça fait longtemps. La, la, la, la, la Banking Study Zeb, ça fait au moins deux ou trois ans que je, je, la, je la sors euh, sur l'Investisseur sans costume. Inscrivez-vous à l'Investisseur sans costume, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez sur le site investisseur-costume.com, allez lire, parce que c'est toujours plus intéressant que, que, que de voir ma sale tête. Euh, mais donc, vous avez un secteur qui est complètement euh, en faillite potentielle malgré les 16 milliards. Et pourquoi est-ce que ils sont obligés euh, de faire autant de profits Parce que, eh bien, dans euh, les fonds propres de la banque, eh bien, la banque peut allouer une partie de ses bénéfices à ses fonds propres. Et du coup, bah, ils sont tous un peu obligés d'aller charger un max les clients pour pouvoir ensuite essayer de renforcer leurs fonds propres qui sont si merdiques. Euh, faut pas oublier, je sais pas si vous vous souvenez, il y a encore quelques années, on parlait beaucoup d'uberisation des banques, de toutes les néobanques qui arrivaient et qui vous proposaient des services à pas cher, à, voir, à pas à pas cher du tout. Est-ce que les frais ont baissé Non, ils n'ont pas baissé en moyenne. Euh, les banques, au contraire, et, et elles s'en vont, elles, sont, elles, sont elles disent « regardez, on gagne plein de fric ». Mais en fait, pas, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix en termes de, de, de, de, de secteur tout entier. Et quand vous regardez ça... Par où est-ce que euh, le Crédit Suisse a pêché Le Crédit Suisse euh, a pêché euh, justement par, euh, par son problème de fonds propres. Ils n'avaient pas assez de fonds propres pour couvrir leur bilan qui est absolument catastrophique et leur hors-bilan qui est encore plus catastrophique. Personne ne veut mettre son argent là-dedans parce que le secteur bancaire européen, dans son ensemble, est une planche pourrie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font très bien leur métier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bo de bons banquiers. Ça veut dire que dans l'ensemble, même si vous êtes un très bon banquier, vous êtes dans un, vous êtes dans un pot pourri. Euh, euh, mais pourri pourri, hein, ça sent pas bon euh, et, et donc c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent au non regardez, les banques sont très solides et que ces banques qui sont très solides quand vous regardez 16 milliards de résultats d'exploitation, en fait, elles font faillite le lendemain pourquoi bah Parce qu'elles elles ont euh, des fonds propres qu'elles sont absolument incapables de se payer et pourquoi est-ce que du coup ça va pas aller mieux donc je vous, rappelle, enfin, je vous rappelle il y a un truc un peu technique euh, qui est que lors dans la faillite euh, non, pardon, dans la reprise de crédit suisse par l'UBS, ils ont la, la Finma, donc le régulateur suisse, a euh, annulé tout bonnement et simplement 16 milliards d'obligations euh, qu'on appelle AT1, alternative tier 1, ce qui sont des quasi, qui sont des fonds propres. Euh, ce sont des obligations que l'on va soit convertir en actions, soit annuler en cas de problème. C'est-à-dire que ça va être des, des, des actions qu'on va vous payer assez cher. j'ai crédits Crédit c'est entre 5 et 7% de rendement pour une obligation, ce qui est, était important. Mais le risque, c'est que si la banque a besoin d'être renflouée par... Généralement, c'est ça, les événements. Si, si vous avez besoin d'avoir un, un apport d'argent frais public, et ben, vous, vous allez... Euh, on va simplement annuler vos obligations et vous allez perdre tout votre investissement. Et en sachant que ça, ce sont des fonds propres. C'est-à-dire que... Quand euh, la, la, la, la banque paye 7% pour avoir ses obligations, et eh bien, bah, ça fait partie de, de, de, son, de son propre. Eh bien, euh, le, la, la FIMA, euh, donc a annulé ses obligations, ce qu'elle avait tout à fait le droit de faire. En revanche, il y avait un truc qu'elle n'avait pas le droit de faire, c'est qu'il y a un ordre de préséance euh, dans euh, les produits financiers, qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on calcule le rendement. C'est-à-dire que celui qui a le plus gros risque a le plus gros rendement. Et celui qui a le plus gros risque, normalement, c'est qui C'est l'actionnaire. Et là, ils ont annulé euh, le, le porteur d'obligations. Euh, euh, C'est pas, pas des convertis parce qu'ils étaient annulables, mais de. Euh, pardon, j'ai perdu le terme. De, donc ils ont annulé ces porteurs d'obligations, alors qu'ils n'ont pas annulé les actions, qui elles sont censées être euh, davantage risquées et qui auraient dû être annulées avant. Et donc ça veut dire que vous avez vous, vous enlevez tout l'ordre de préséance euh, et, et donc que vous allez ça, ça peut prendre un peu de temps, mais euh, dans toute la manière de gérer les fonds propres des banques va se retrouver dans les prochains mois. Euh, vous avez des gens qui vont commencer à regarder leur portefeuille, réévaluer leurs risques, et vous allez avoir probablement des coûts de fonds propres qui vont encore augmenter. Et donc, vous êtes dans une crise qui n'a absolument pas fini, qui est encore, euh, maintenant, elle est, elle, est un, elle est un peu redescendue, mais elle va revenir dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que euh, on, on, on, on a résolu cette crise en en préparant une plus grave encore.